Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame fortement le Seigneur. Amen. Amen. Je suis vraiment épuisé. Suis vraiment épuisé. Hier, nous sommes allés travailler dans l'église de Terre Rouge. -Rouge. C'est vers 22h que je suis rentré à la maison. C'est vers 10h, nous rentrons à la case. Et tu t'imagines, tu dois te réveiller la nuit pour prier. Et tu dois te lever à soi pour prier. C'est une, une routine. Il y a une routine. Se réveiller encore le matin. Lever encore grand matin. Tôt le matin. Pour matin. aller à, au culte à terre rouge terre rouge Ce n'est pas facile, pas facile. Amen. Amen Mais que Dieu nous fortifie. Mais Dieu fortifie nous Enfin que tu sois encore plus béni. béni encore Tu vas lever les deux mains vers le trône de Dieu Nous allons adorer le Seigneur, tu te vers bon Dieu. Nous adorer le Seigneur. Avant que j'introduise notre orateur du, jour, Avant introduire, orateur du jour Nous allons adorer un peu le Seigneur, un peu le Seigneur. Je te reconnais que tu peux do et que impossible. n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur titrage Papa, we oui, mwa, eh. Souten -moi, eh. Papa, we oui, esprit, croyons que Jésus tu es là, nous croyons Dieu le Père que tu es là et nous croyons par ta force que tu viendras nous donner ta parole qui viendra nous faire du bien cet après-midi, nous bénissons ton nom, nous célébrons ta majesté nous célébrons ta fidélité et nous te disons encore une fois de plus merci Saint-Esprit pour tout dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen quelqu'un peut acclamer le Seigneur acclame encore le Seigneur Amen. Amen. Sans plus tarder, dis à ton voisin, l'orateur du jour. L'orateur du jour. Dis à ton frère à côté de toi, dis-lui, l'orateur du jour. L'orateur du jour. Dis-lui, il viendra encore nous bénir en cet après-midi. Il viendra encore nous bénir en cet après-midi. Nous avons été bénis ce matin par sa présence. Il nous a enseigné comment être un disciple pour Jésus c'est nous ici pour Jésus. C'est vrai que nous manifestons la puissance de Dieu, nous prophétisons, mais nous devons être des disciples pour que le royaume des cieux ou le royaume de Dieu s'agrandisse. C'est bien vrai, nous manifester la puissance, nous prophétiser, mais nous devons être des disciples pour le royaume de Dieu y a grandi. Parce que quand tu es disciple, Parce que quand tu es un disciple, tu peux aussi aller sauver les âmes un peu partout et les envoyer aussi. Dans le royaume de royaume Amen. Amen. Amen. Amen. Il faut aussi se démarquer de la foule. Il y a la foule qui est là. Il y a la foule qui là. Il faut aussi devenir disciple. Nous Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est très important. C'est une, une recommandation divine. qui nous a été donnée par le Christ. Qui finit par Christ. Et puis, et sous vos ovations, et sous cette oration, nous allons acclamer le Seigneur, nous acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'orateur de, de, de ce jour, le pasteur Lona Lifési. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur pendant qu'il monte. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il nous vient tout droit de la Belgique. Aidez-le à monter. Aidez-le à monter. Protocole Amen. Amen. Voilà. Il nous vient tout droit de la Belgique. Il vit depuis la Belgique. Il vit en Belgique. Il vit dans Belgique. Voilà. Et il a son église en Belgique. Il a son église dans Belgique. Il fait des conférences parfois euh, chaque deux ans où il invite tous les orateurs un peu dans les pays pour aller faire une conférence internationale en Belgique et en Israël. Il fait une conférence. Euh, chaque deux ans, il invite un homme de Dieu depuis l'extérieur, donc c'est un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu l'utilise pour pouvoir former et euh, bâtir des vies. Il y a quelqu un quelqu'un qui Dieu servit pour former et bâtir avant la vie. Acclamons encore le Seigneur pour cela. Acclame le Seigneur pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur bénisse vous. Vous pouvez vous asseoir. Toi, calme-toi, t'assieds. Que le Seigneur bénisse ton serviteur. Que le Seigneur bénisse notre serviteur, qu'il le bénisse richement pour son amour. Pour l'amour. Et aussi pour l'accueil qu'il m'a réservé aussi en ces lieux. Et aussi l'accueil qu'il nous réservé pour moi en ces il lieux. Bénisse aussi son épouse. Bénisse l'épouse. Et qu'il le soutienne aussi dans le, dans le ministère. Je suis touché de pouvoir aussi être de retour cet après-midi. Touché, mon cave, être de retour en cet après-midi. vous voir aussi rassembler dans cet endroit. et Tous autres bien nombreux autres rassemblés ici. Je crois que ceci est, est le fruit de son ministère. Pourquoi c'est ce fruit de ce ministère De ce qu'il fait pour la gloire de Dieu dans c est, c est ce pays. C'est qu'il fait pour la gloire mondiale de sa pays là. Euh, c'est pour cela que je remercie aussi le Seigneur. C'est pour ça qu'il me remercie le Seigneur. Qui m'a accordé la grâce de pouvoir aussi le rencontrer dans ce pays. Qui m'a accordé moi la grâce mon cave rencontre de rencontrer lui dans sa pays là. Comme je l'ai dit encore ce matin. Comme mon dieu encore ce matin. C'est la première fois que je vienne donc à l'île Maurice. C'est première fois à l'île Maurice. je vous remercie pour votre accueil. de de l'accueil. Je vous apporte donc les salutations de vos frères et sœurs qui sont donc en Belgique et partout aussi dans différents pays. pour apporte salutations frères de qui dans Belgique et partout dans les autres pays. Vous avez des frères et sœurs que vous ne connaissez pas. Je tenais à mon frère et à mon soeur, que je ne connais. Mais puisqu'ils sont en Christ le, Seigneur, mais en Christ, nous le Seigneur, de ces deux frères et sœurs que Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir avoir, c'est mon frère et mon soeur qui Dieu nous a accordé la grâce qui nous cave et non. Et c'est pour cela que le Seigneur aussi nous permet de pouvoir. C'est pour cela que le Seigneur permet de nous voyager. afin que nous puissions aussi apporter l'évangile du royaume. Parce que le but est que nous puissions être prêts. Parce que le but c'est qu'il nous capte être prêts. Pour le jour de son avènement. Pour le jour de son Nous vivons dans une période tout à fait particulière. Nous vivons dans une période particulière. C'est une période tellement difficile. Il y a une période tellement difficile. Parce que beaucoup de gens se sont détournés effectivement de la voix de Dieu. Parce que beaucoup de personnes détournent de la foi en Dieu. Ils ont eu à pouvoir prendre des voies tout à fait différentes. Les uns adorent donc des, des, des, des animaux. Les autres adorent aussi des arbres. Les autres aussi adorent aussi des pierres. Donc des hommes sur la terre ont commencé à pouvoir s'incliner sur des créatures. Les hommes commencent à donner leur vie aux arbres, aux bétons et puis aux animaux. Parce que pour eux, ces choses deviennent de Parce que ces choses deviennent de Dieu. Pourquoi est-ce que... C'est parce que quand Dieu a créé l'homme, il a placé dans le cœur de l'homme une place dans le cœur de l'homme, un désir, la soif pour adorer. Chaque être humain sur cette terre, chaque être humain au salatier là, a au plus profond de son cœur le désir de pouvoir adorer. Il a de plus profond sur le cœur le désir pour adorer. C'est pour ça que Lorsqu'ils ne trouvent pas effectivement ce qui est nécessaire et qui est concerné pour pouvoir adorer Alors ils vont adorer un arbre Ils vont adorer une pierre Ils vont adorer aussi des animaux Parce que quand Dieu a créé l'homme Cette soif d'adoration Ça de tourner vers le Créateur parce que le créateur, c'est lui-même qui a amené l'homme à l'existence. C'est lui, lui vers qui l'homme est censé pouvoir remercier et adorer pour ce qu'il a fait pour lui. Et c'est vers lui que l'homme est censé adorer et remercier pour ce qu'il fait pour lui. Mais l'animal ou la vache n'a jamais créé l'homme. Comment est-ce qu'on peut tourner l'adoration et la gloire? vers une vache. Comment on peut tout l'adoration l'allégeance une vache Parce que la vache a été créée pour l'homme. Parce que la vache fut créée pour l'homme. Alors comment on peut se tourner vers des pierres Alors comment on peut nous vanner pierre vers une brosse Pour adorer une pierre Pour adorer une pierre. Alors qu'il pierre, mais esprit n'y vit, il n'est même pas en toi. Alors une pierre, il peine l'esprit dans la vie. Alors comment peut-on se tourner aussi vers un arbre Alors comment on peut nous vienne hop. Un arbre ne peut pas arriver à l'existence quelque chose. Mais c'est parce que l'homme a eu à pouvoir perdre dans son esprit effectivement la chose exacte et principale vers laquelle il doit se tourner. Mais c'est à cause de l'homme détourne son esprit qui détourne tourné vers quelque chose qui n'est pas nécessaire. Alors que l'homme qui a été créé Alors qui créée, il veut avoir la domination qui tu jagait domination le tout qui tueuse. Les animaux. animaux le sarab effectivement. C'est maintenant vers ces arbres là que l'homme va pouvoir se prosterner. Et c'est en vie sa ban obla qui un homme le prosterné. C'est la raison pour laquelle. le Seigneur Dieu dit le Seigneur dit mon peuple meurt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pour ça que l'évangile doit être prêché. C'est pour ça l'évangile doit être prêché à toutes les nations. À toute nation. À toute la à toute bonne création. A cause que le Seigneur Jésus Christ a dit. Le -Christ dans Matthieu, dit, au chapitre 24. À, dans Matthieu 24. Verset 12 il a dit ceci. Verset 12 il dit ça. Cette bonne nouvelle du royaume. Il dit sa bonne nouvelle là. L'évangile du royaume. L'évangile du royaume. Il sera prêché dans le monde entier. Il doit être prêché dans le monde jusqu entier. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à extrémités de la terre. Servir de témoignage à toutes les nations. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors. Viendra donc la fin. Allô la fin pour venir. Certainement la fin est proche. Certainement la fin est proche. Mais Dieu est particulier dans sa façon de faire. Et Dieu est particulier de sa façon de faire. Ce comme effectivement dans les nations dans lesquelles nous sommes comme aujourd'hui à euh, euh, l'île Maurice. l'île On ne peut pas vous condamner sans d'abord vous avoir averti. sans avertir. Parce que quand vous passez sur l'autoroute, passe il y a une limitation de vitesse, une limitation de vitesse. on doit d'abord vous informer, informer que, que sur cette autoroute, que autoroute -là, il y a une limitation, je vais rouler à 110. Rouler 110. Ainsi donc, quand vous dépassez 110, quand je dépasse 110 alors à ce moment-là, moment on peut vous condamner, condamner parce je. que vous avez d'abord été averti. Parce que d'abord, je vous ai averti. Et, vous pas pris garde à cela. et je ne prends ça alors, au grand. Quand le jugement va tomber sur vous. C'est exactement aussi la même chose avec Dieu. Exactement, même affaire avec Dieu. Le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur nous, nous Dieu. Ne peut pas vous juger. Il ne peut pas juger avant d'avoir vous avoir averti d'abord. Avant avertir d'abord. Donc, il avertit d'abord. Alors, il a averti et avant. Vient en, après après le jugement. C'est pour ça qu'il a dit. 24, Matthieu 24 verset 12, verset 12 Cette bonne nouvelle du royaume Sa bonne nouvelle du royaume là La bonne nouvelle du royaume, royaume C'est laquelle? laquelle Il dit Je vous annonce une bonne nouvelle. aujourd'hui dans la vie de David David Il vous est né un sauveur Un sauveur finé, Christ, le Christ. qui sera un sujet des jours. Ils vous avec la joie pour toutes les nations. Pour tout ma nation. Nous comprenons qu'effectivement que. Comprends bien dit pour toutes les nations. Que pour toutes les nations. Mais nous savons que sur la terre entière. Nous la terre entière. Il y a des divinations diverses. Vous, vous direz, chez de telles religions, vous trouverez des divinations. Il y a beaucoup, divination, Les uns vont adorer les arbres. Les autres vont adorer des chiens des chèvres et tout, là, Les chèvres etc Et nous dit adoreront Les chiens, les, animaux, ainsi de suite, les Et chacun va à sa direction en fait. Et chacun a le sous direction Et tous ces hommes-là là Toutes ces personnes-là S'ils meurent comme ça ce mot comme ça Ils vont donc un jugement un jugement Et à la, à la perdition Parce que la Bible dit que... Parce que la Bible dit après mort et le jugements. Après la mort, le jugement vient. Quand vous mourrez, alors vous, êtes mort, vous allez en jugement. Soit d'un jugement. Mais si avant la mort, et si avant la mort, vous, vous avez été prévenu et puis vous avez appris effectivement. Et, et ce qui est juste à pouvoir faire. Ce qui est juste pour parce faire. Parce que Dieu ne peut pas vous laisser dans les ténèbres. Parce que bon Dieu pas les yeux des ténèbres. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Parce que la parole bon Dieu nous sort. Que Dieu est, est lumière. Que Dieu il est lumière, lumière. Il est la lumière. Right, yeah. Et comme Dieu est lumière. Et comment Dieu lit la lumière? C'est de pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. tout ce qui est dans ténèbres. Donc il ne peut pas vous laisser dans les ténèbres. lui pas les yeux de ténèbres. Il doit envoyer la lumière. Il vous envoie la lumière. Parce qu'il n'a jamais créé l'homme. Parce qu'il jamais créé l'homme. Pour que l'homme soit détruit. Pour que l'homme lui détruit. Et voilà la bonne nouvelle aussi. Et qu'il y révélé ici? Ce que Dieu. Dieu, c'est que Dieu n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Jamais il n'a créé l'enfer pour l'homme. Dans Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu chapitre 25. La Bible nous dit ceci. La Bible dit nous ça. Que l'enfer qui l'enfer a été créé il fut créé pour Satan pour Satan et ses anges. Et ses anges. Mais pas pour l'homme. Mais pas pour l'homme. Mais maintenant toi. As-tu toi? Tu peux aller en enfer. T'envies aller dans l'enfer? Parce que? Parce qui? Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu vas écouter la voix de mon Dieu? Parce que Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu aujourd'hui. Il a aujourd sa parole. Il fait savoir. Il fait t'en connaître. Et la voix de la destruction, ce n'était pas pour toi. Et la voix de destruction n'est pas pour toi. C'est pour celui qui avait désobéi donc Satan. C'est Satan qui a désobéi. Et ses anges aussi. Et ses anges aussi. C'est pour ça que l'enfer a été créé pour lui. C'est pour ça l'enfer fut créé pour lui. Et C'est pour ça aussi. C'est à cause ça que Dieu t'a donné le libre arbitre, le choix, le choix, de pouvoir faire le choix, fait le choix, donc choisir. Qui choix entre, le bien, entre le bien, et aussi le mal, et le mal. Donc, dans ce monde dans lequel nous sommes, le c'est pour dire, ça que vous devez le savoir. Ça, vous ne pouvez pas dire que je suis obligé de faire ceci. Je ne pas vous dire de faire ça. Où ma religion m'oblige à pouvoir faire ceci. On va dire une malédiction, puis faire ça. Ou bien, des démons, faire ça. Quand Dieu t'a créé, il t'a donné le libre arbitre. C'est-à-dire que tu es libre de choisir. C'est-à-dire que tu es libre de choisir. C'est à dire que tu es libre droits choisir Ces droit là Aucun démon ne peut vous enlever. Aucun démon ne peut enlever. Donc jusqu'aujourd'hui, vous, jusqu vous avez la liberté de pouvoir choisir soit la vie, je entre la vie ou soit la mort ou bien entre la mort. Alors je voudrais vous lire une écriture dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Alors, une écriture, de la, la Sainte. Oui. Pour que vous puissiez voir clairement quand ce passé. Pardon, pasteur, je, ben, prophète, excusez-moi. 30 minutes. Vérifiez vraiment juste 30, pardon. Dis-le-moi. Alors, dans deux rois, pardon, j'ai demandé. Dans deux rois, dans chapitre, deux rois, 3, 18, chapitre 18, 18, je voudrais que nous lisions ensemble avec vous. Nous voulions ensemble avec Zeut. Deux rois, chapitre 18, je crois que je vais quand même lire un peu plus vite. Pourquoi Deux rois 18, nous voulions ensemble. Mon frère ici va lire, lui, il va tout, tout lire, comme ça on peut, on peut le lire, voilà. de roi, c'est dans l'Ancien Testament, au chapitre 18. Voilà. Nous commençons à partir du verset... C'est un roi, pardon. C'est un roi, chapitre 18. Un roi, 18. 18, 18. Voici, je voudrais que nous lisions à partir du verset 17. Vous voulez apporter verset 17. Je vais lire un peu plus vite. Vous voulez lire un peu plus vite. Ou bien vous voulez lire vous, hein, comme ça ils comprennent facilement. Va, hein? Vous pouvez lire. Vous voulez que je lise? Non, vous pouvez lire ça. Va. Merci beaucoup. En okay. roi euh, 18, verset 17, et 16, verset, euh, verset 17. Il dit À peine Akab aperçut-il Élie, le prophète, qui lui dit Est-ce toi qui jettes les troubles en Israël? Élie répondit Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les balles tu veux que je lise complètement, hein Tu veux que je lise tout, puis que tu lises après Ou bien que je lise tout, je commence okay. ok, vous pouvez les... Je comprends. Ils comprennent le français. Ah, ça, Pardonnez-moi. Alors, je continue vite, il dit. « Élie répondit, Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'éternel, et que tu es allé après les balles. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne de Carmel. » Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés » C'est-à-dire que jusqu'à quel moment allez-vous toujours continuer à marcher un pied ici et puis un pied là, de l'autre côté, c'est ça clocher de deux côtés. Donc un pied ici, un pied là. Vous remarquerez Amen. très bien que quand vous avez un pied ici un pied là, vous avez difficile d'avancer. Amen. Pour Amen. avancer, ça devient très difficile parce que là, là. Alors il dit, mais jusqu'à quand... Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés Si l'éternel est Dieu, allez donc après lui. Si c'est les balles, les idoles, allez donc après lui. Le peuple ne lui répondit absolument rien. C'est là que je voudrais que vous prêtiez attention. C'est là que je vous ai prêté attention. Il pose la question en disant Mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Et la question jusqu'à quand je côtés? Alors, il leur dit <rire> Mais faites un choix. Il dit Mais faites un choix. Si l'Éternel est Dieu, alors choisissez l'Éternel. Si l'Éternel, Dieu, l'Éternel. Si c'est Baal qui est donc Dieu, allez choisissez Baal. Si Bal, Dieu, allez choisir Baal. Mais le, le peuple ne lui a rien répondu. Mais le peuple n'a pas répondu, rien. Pour quelles raisons n'ont pas répondu qui fait la Parce que toi, tu me dis, si c'est Dieu qui est Dieu, je dois choisir Dieu. Parce que toi devais dire moi si c'est Dieu, Baal qui Dieu. est Bal, je dois choisir Dieu comme Dieu. Si Bal, Dieu, nous mm. choisir lui comme Dieu. Tu me demandes de faire le choix. Te de demandant faire un choix. Mais comment veux-tu que moi je fasse le choix? Mais comment tu as envie qu'il m'offre le choix? Avant que je n'aie vu la différence entre l'Éternel et Baal. Avant qu'il me trouve une différence entre l'Éternel avec Baal. Parce que tu ne peux pas faire la différence. Le Parce choix? que. Tu ne peux pas faire la différence. Le choix. Si tu pas montré la différence. Entre les deux. Si nous pas montre toi la différence entre les deux. C'est lorsque j'aurais vu maintenant la différence entre les deux choses. C'est comme au guet différence entre sa deux choses. En conscience. Et en pleine conscience. Que je peux faire mon choix. pour' faire mon choix? Donc on peut pas t'obliger à faire un choix. Alors qu'à oblige-toi à obliger, stop, faire un choix. Donc c'est consent-toi d'un commun accord toi-même. Allô. Les vies de ton propre conscience, de toi-même. Tu as regardé, tu dis que ça c'est bon et ça c'est mauvais. Tu veux démontrer que ceci est bon. Tu as Démontrer que ça est bon. Et que tu m'as démontré que ça aussi c'est mauvais. Et que tu as démontré moi que ça aussi est mauvais. Alors maintenant, Alors maintenant. je peux faire mon choix. Voilà l'écriture suivante nous dit, c'est dit, un 21. Il dit, et Elie dit au peuple, puisque le peuple n'a rien, rien répondu. Elie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y en a 450 prophètes de Baal. Donc les Baal ce sont donc des idoles. Que l'on nous donne deux taureaux. Qu'on nous donne deux taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, et qu'ils coupent, les coupent par morceaux, et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu Puis, invoquez les noms de votre Dieu Et moi, j'invoquerai les noms de l'éternel Le Dieu qui répondra par le feu C'est celui-là qui sera Dieu Ah, maintenant on voit clair Ah oui, Amen. les choses sont claires Pour Monsieur que moi Dieu. je puisse arriver à faire mon choix Amen Alléluia, Alléluia. C'est ça la chose alors, il dit, maintenant, vous prenez un taureau, moi je prends un taureau. Il dit, on je prends on coupe, taureau, un taureau. Uh -huh, on coupe un morceau. On prend un taureau, nous coupons un morceau. Mais maintenant, vous n'allumez pas le feu. À ça, allume du feu. Et vous invoquez votre Dieu. Et je invoque moi aussi, je prends un autre taureau. Moi aussi, je prends le taureau. Je prépare aussi le bon, taureau. Je là. ne prends pas le feu. pas ne du pas du feu. Invoquer votre dieu. Maintenant, je vais invoquer bon invoque Dieu. Moi aussi, je vais invoquer mon Dieu. Bon, Moi, c'est invoque mon bon Dieu. Alors, le Dieu qui répondra par le feu. Alors, bon Dieu qui répond pas, du feu. Celui-là sera le véritable Dieu. Lui-même, l'ien véritable Dieu. Alors voilà ce que le peuple a dit effectivement ici. Ce que le peuple dit ici. Et tout le peuple répond en disant C'est bien. Ah oui, parce que maintenant, on veut voir. Maintenant, avant que je fasse mon choix. Je vais voir la différence maintenant. Je vais voir quel est ce Dieu. Parce qu'ici, vous êtes au nombre de 800. Parce que les prophètes d'Astarté, prophète de Baal, effectivement, vous êtes 800. Donc ça veut dire que quand on est 800, on est tellement de prophètes nombreux. Alors là, il dit, mais moi ici, je suis le seul prophète de l'éternel. Amen. Que okay. invoquez votre Dieu. Je invoque le mien. C'est lui qui répondra par le feu. Bon Dieu qui répondra par le feu. Eh bien, ça sera le véritable Dieu. pour le vrai Dieu. Et le peuple dit c'est vraiment bien. Et le peuple dit bien. Comme ça, nous pouvons faire le choix. Comme ça, nous allons faire le choix. Voyons la différence entre les deux. Différence, on trouve la différence entre les deux. Et voilà maintenant le verset suivant. Maintenant le verset suivant. Alors, il dit ici verset, verset 25. Élie dit au prophète de Baal Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le. Le premier, car vous êtes le plus nombreux Et invoquez les noms de votre Dieu Mais ne mettez pas le feu Ils prirent donc le taureau qu'on leur donna et les préparèrent Et ils invoquèrent les noms de Baal Depuis le matin jusqu'à midi En disant, Baal, réponds-nous Mais ils n'eut ni voix ni réponse Et ils sautaient devant l'autel Qu'ils avaient donc fait Qu'ils avaient fait un hôtel. Alors, tu fais hôtel. Et alors, ils, ils étaient en train de pouvoir sauter, sauter. sauter. Alors, tu fais sauter devant l'hôtel. Maintenant, verset 27, nous dit, alors, verset 27, il dit À midi, Elie moqua d'eux et il dit Qui est à autrefois Puisqu'il est Dieu et il pense à quelque chose où il est occupé. Vous voyez, c'est terrible, hein? c'est bon. Je crois que Dieu a donné un titre ici, le thème, la, la voix des, des hôtels. Et nous voyons qu'ici, le prophète de Baal d'Astarté. Et nous trouvons ici, le prophète de Baal d'Astarté. Dit, dit aussi, effectivement, aussi que voilà, et, et verset, verset 26, il dit il disait, Baal, réponds-nous, mais il n'eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Ils avaient fait aussi un hôtel. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Hein. En invoquant euh, Baal, Baal. Leur Dieu. Je Pour qu'ils répondent effectivement. Pour qu'ils répondent. Ils étaient tellement nombreux. Tellement aussi nombreux. Était le seul. Et Élie était tout seul. Il est vrai que quand on voit le nombre de ce genre-là. Quand tout ça sa scène là. Avec les yeux naturels. Avec l'issue naturelle, impressionnant. Il impressionnant et naturellement, et actuellement, on se dit qu'avec ces gens nombreux comme ça, 400 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, certainement bon qu'ils sont la vérité, Dieu est avec eux. Nous a 400 prophètes astarté, 450 Baal, comment de voulez De l'autre côté, côté, un seul homme, qui est Élie, ah, il n'avait pas beaucoup de gens, avec pas avec, il n'y pas avec beaucoup de personnes, humainement parlant. Parlant, quand on regarde quand tu tu sais avec les 400 prophètes, prophètes là-bas va mépriser Eli certainement. vous méprise Élie certainement. Parce qu'il est seul. Parce qu'il est Il, tu sais. il n'a personne. Il a personne. Nous le peuple on est avec les 400 les 400 et 400 ça fait 800 je pense toujours comme ça. Peuple, on parle, avec 800 prophètes là-bas. C'est pour ça que Eli, leur a dit C'est à cause ça il dit il tout tout de quand, vous nombreux, de préparés, quand vous êtes nombreux. Invoquez donc -là, invoque dieu, ce Dieu là. Votre Dieu. dieu. Mais qu'il réponde par le feu. Qu'il réponde par le feu. Depuis le matin. Depuis le matin. Je commence à invoquer. Je commence à invoquer. À faire, je ne commence pas faire. La ban... Bible nous dit ici à midi. Il dit à midi. Élie, le chat. debout là devant eux avec 800 là. Ok, il a laissé beaucoup de temps pour pouvoir. Mais okay, Élie a commencé à pouvoir. Ou okay, Dieu Même qu'un seul qui se tient là. Il se moque de 800 prophètes qui étaient là. Les balles et les Et puis il dit, et il dit, qui est à haute voix Puisqu'il est Dieu, il pense peut-être à quelque chose. où il est occupé. où il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et, et puisqu'il est Dieu, il va se réveiller. Un Dieu qui dort, effectivement, parce que vous l'avez. Et verset 28 on nous dit, et ils crièrent à haute voix. Pendant ces temps-là, tout le peuple était là en train de pouvoir voir. Pendant ce temps-là, tout le peuple, tu l'as fait trouver. Parce qu'on leur a posé la question, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Parce qu'il dit a quand je peux dire, clocher des deux côtés? Tantôt, tu as le monde ici. Dans les pieds, tu as le monde là. Et de l'autre côté, tu dis j'aime Dieu ici. Et le côté de Jet bon Dieu là-bas. Quand tu es dehors, c'est le monde. Quand tu es dehors, tu donnes le monde. Quand tu es à l'intérieur, c'est Dieu. Quand toi l'église, c'est Dieu. Il faut faire un choix. Tu fais un choix. Soit c'est Dieu, soit les dieux, soit c'est le, le monde. Alors, on continue, si regardez bien. Alors ils crièrent à haute voix et ils se firent, des, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Et lorsque midi fut au passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais ils n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Donc Baal était peut-être parti en voyage, et, et il dormait, ils ont invoqué, ils ont tout fait, rien du tout. Alors, non, il n'y a pas de passé. Je n'ai invoque Baal, et n'a pas de il a a en voyage, non, il n'y a pas de passé. Et le peuple était témoin de voir que les 800 prophètes de Baal et d'Astarté étaient là en train d'invoquer Baal et Baal qui ne répond pas. Et le peuple était témoin que 800 prophètes de Baal Astarté, tu peux invoquer Dieu. Et le Dieu va te répondre. répondre. Il est passé comme étant quelqu'un qui était sûr de ce qu'il est. Et, et qui gagne, qui vient tout seul. Parce qu'il se moque d'eux. En disant, mais peut-être qu'il dort, criez plus fort, en faites ce qu'il faut pour, pour le réveiller, le secouer. Peut-être qu'il dort, il n'entend pas. Eh oui! Et Elie un seul prophète de Dieu, peut moquer sa 800 prophètes de Bala, peut de Si Eli leur si parlait comme ça, si c'est qu'il avait une assurance. C'est qu'il tenait l'assurance. Qu'il pourrait invoquer du matin jusqu'au soir. depuis matin jusqu'à soir. Rien ne pouvait se passer. Aussi non, n'y a pas tout passé. C'est pour ça qu'il s'est moqué d'eux. ça, moque d'eux. Et voilà qu'on nous dit qu'ils ont prophétisé. Il a vu des prophétiser. n'y a ni réponse ici, ni attention. Et alors, Elie dit alors maintenant à tout le peuple. Et Elie dit à tout le peuple. Il appela le, le peuple. Parce qu'il a laissé aussi au longtemps le temps pour que les prophètes de Baal prouvent qu'ils avaient la vérité. Parce qu'il dit laisse le temps à ces prophètes-là pour invoquer Dieu. Le peuple le suivait. Puisque le peuple, tu Dieu. Maintenant, le peuple doit voir les 800 prophètes sur lesquels il avait confiance, ce qu'ils sont devenus. Alors, le peuple, vous avez connu qui ces 800 prophètes-là sont venus Alors Elie sortit. Il dit au peuple, peuple approchez-vous de moi approche de moi et tout le peuple s'approcha de et lui et tout le peuple approche avec lui et Eli, regardez très bien la bible dit rétablit l'autel de l'Éternel et la bible dit Elie rétablit il rétablit l'autel de Dieu le prophète de Baal ils avaient aussi leur autel Pro prophète de Baal je suis je, tenais, je ils avaient fabriqué leur autel. Ils leur autel selon leur manière de pouvoir adorer la présente de manière pour adorer mais Élie ici, ici, quand il a dit au peuple approchez-vous de moi, quand le peuple approche avec et moi, et que le peuple s'est approché de lui, le peuple n'approche avec n'a pas fabriqué d'autel. ne fabrique aucun autel. La Bible nous dit, la Bible dit, que Élie a rétabli l'autel. rétablit Eli, Et Elie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et Élie rétablit l'autel de Dieu qui s'est renversé. Alors, je voudrais que vous compreniez une chose. Allô, mon on je comprenne qu'il Qu'est-ce que ça veut dire rétablir? dire Alors, voici ceci et un exemple que j'ai ici. C'est la Bible qui est ici. La condition originale, par exemple, que je vais vous donner, c'était que la Bible était toujours comme ça. Et alors après quand on a abandonné, on a renversé la Bible et le revenu. Je donne l'exemple de l'autel pour vous le voir. En fait de comprendre ce que veut dire retablir ». Elle est renversée comme ceci. Alors rétablir quelque chose, retablir » quelque chose, c'est la ramener dans sa condition originale comme elle était auparavant. Alors que nous rétablir, quelque chose, nous amène lui sa condition comme elle était avant. Donc Élie a ramené effectivement la pensée et la concentration des, des hommes, des, des, des peuples d'Israël, dans la position de voir les choses comme Dieu voulait que les choses soient vues, afin de lui offrir l'offrande selon sa parole à lui. Allô, Élie qui nous fait, ramène l'esprit, la pensée du peuple, pour guetter sa main, fait là selon le point de vue de Dieu. Et puis, le verset 31, on nous dit Et il prit donc douze pierres. Après le nombre des tribus Des fils de Jacob Auxquels l'éternel avait dit Israël sera ton nom Et il bâtit effectivement Avec ses pierres un hôtel Au nom de l'éternel Et il fit autour de l'hôtel Un fossé de la capacité De deux mesures de sémence Et il arrangea le bois Coupa le taureau par morceaux Et les plaça sur le bois Puis il dit Remplissez d'eau quatre cruches « Et versez-le sur l'autel et sur le bois. »« Et il dit, faites-le une seconde fois. »« Et il firent encore une seconde fois. »« Et il dit, faites-le une troisième fois. »« Et il firent encore une troisième fois. »« L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit donc aussi d'eau le fossé. » Je pense que les prophètes de Baal et d'Astarté, quand ils ont regardé Élie qui a rétabli l'autel, et puis qui a commencé à pouvoir couper le taureau en morceaux Et qui a mis le bois effectivement Et qui a demandé qu'on remplisse quatre cruches d'eau Amen Et puis maintenant il dit Versez-la une, une fois Ils ont versé quatre cruches une, une fois, La première fois Et puis versez encore la deuxième fois Ils ont encore versé La troisième fois ils ont encore versé Ils ont dit mais cet homme est un fou C'est pas possible Alors, Élie qui ne fait prend des de vient sur au sacrifice quatre fois et bien, prophète, 800 prophètes de Baal, il dire, Mais Eli, il y a une fou. Il dit Mais pour pouvoir avoir le feu, il faut mettre quelque chose qui fait que le feu puisse s'allumer facilement. Je veux dire, mais pour qu'il n'y ait feu, il faut mettre quelque chose pour que tu fais là, qu'il apprend facilement. Mais lui verse de l'eau sur l'offrande. Le mais lui, il verse de l'eau le sur le sacrifice. Et il même l'offrande et la coule partout sur l'autel. Et l'eau, il remplit ça l'offrande-là, il coule partout sur l'autel. Mais Eli n'était pas fou. Mais Eli va t fou parce que comme il a pris douze pierres qui représentent les douze tribus d'Israël. Qui constituent l'Israël qui appartient à Dieu. Comment il prend douze pierres qui représentent douze tribus d'Israël qui appartiennent à Dieu. selon la parole de Dieu. Et selon parole, bon que Dieu. Que le prophète d'Astéoté et de Baal ne comprenaient pas. Qui prophète d'Astéoté et de Baal ne Pourquoi a-t-il le versé de l'eau. fait une verse de l'eau. D'abord quatre cruches. D'abord quatre cruches. Trois fois. Trois fois. Trois fois. Ça veut dire quoi 4 fois 3, ça fait 12. 12. Alors, l'inverse 12, c'est au délot, l'eau sacrée. Toujours le nombre des tribus des enfants d'Israël. Toujours nombre tribus d'Israël. 12 pierres. 12 Et puis 4 fois 3. Après 4 fois 3. Ça fait donc 12. Il fait du 12. 12, c'est le nombre des enfants d'Israël des que Dieu avait choisi. Et c'est 12, c'est le chiffre de bains enfants d'Israël que Dieu Pourquoi a il a versé de l'eau Parce que selon les Saintes Écritures parce que selon le Saint-Critique, on, on ne peut pas offrir à Dieu une offrande sans que cette offrande soit lavée. Sans C'est pour ça qu'il a demandé qu'on verse de l'eau. Parce que quand on ne fait pas quelque chose selon la, la, la parole de Dieu, Parce pas fait quelque chose selon parole mondiale, Dieu ne pourra jamais répondre. répondre. C'est pour ça qu'il était sûr pour ça, il que, que les prophètes de Bâle. Qui prophète base. base. Je ne recevais pas une mauvaise base. Il pouvait invoquer comme il le voulait. Jusqu'à invoque comment je t'envie. Jamais le feu n'allait tomber du ciel. Jamais du fait que de ça en y du ciel. Il n'y aurait jamais eu de feu. Jamais tu n'y de feu. C'est ça il s'est moqué d'eux. C'est pour ça qu'il y ait de moi. est eux. plus fort. c'est un plus fort. ceci. Peut-être qu'il dort de Il savait très bien qu'il n'y aurait pas de réponse, il pas, il aucune réponse. Parce qu'ils étaient sur la mauvaise base Parce qu une mauvaise base. Et quand il a rétabli l'autel de l'éternel Et les douze pierres du tribut d'Israël Il a versé quatre fois, douze fois Donc cest à quatre fois, fois trois face de douze cruches d'eau Une verse quatre fois, trois et L'offrande a été donc lavé. A été lavé Mais maintenant regardez très bien A très bien au verset 36, verset 36... Au moment de la présentation de l'offrande... Elie le prophète s'avança et dit... Éternel Dieu d'Abraham... Isaac et d'Israël... Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël... Et que je suis ton serviteur... Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole... Donc il n'a pas fait selon son imagination... Non... Il a d'abord consulté pour savoir quelle était la volonté de Dieu. Alors, Liban fait ça selon son imagination, mais l'envie connaît qui ça veut dire volonté mon Dieu. Et je l'ai fait selon ta parole à toi. Et Liban fait ça selon ta parole, Dieu. Maintenant, le verset 37, il dit, dit Réponds-moi, éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes, qui ramènes leur cœur à toi. Et quand il a prié ainsi, la Bible dit verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent. C'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. Alléluia. Et puis ouais. ils disent, saisissez les prophètes de Baal. Et, et leur dit Elie qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Et Elie les fit descendre au torrent des sont. Et il les égorgea ainsi. Donc le peuple a pu voir la différence. Alors le peuple il trouve la différence. Que c'est celle, le Dieu qui a répondu par le feu... Et le seul bon Dieu qui répond pas le feu. lui-même dit le vrai Dieu. comme ça qu'ils ont fait le choix. Comme ça, fait le choix de choisir pour choisir l'éternel. C'est aussi la même chose pour toi. Bien, la même chose pour toi, mon frère, mon sœur. Tu ne peux pas dire que j'étais obligé de pouvoir suivre les dieux de mes parents, les ceci. Non, il y a quelque chose en toi, même si ils t'ont foncé là-dedans, mais un moment... Tu vois qu'à dire tu es faussé pour tes parents pour obliger sur Dieu. Il y a quelque chose en toi qui est un moment le salut est toujours individuel. Le salut il est individuel. Il y a une chose que vous devez savoir. Il y a quelque chose que vous devez connaître. Peu importe ce que vous pouvez penser. Il y a une chose. Il y a une chose. quelque chose il a à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Un jour, un jour. Que vous le voulez ou pas. Soit envie ou bien non. Que vous vous sentez beaucoup plus beau que tel que tel ou beaucoup plus riche que tel que tel ainsi de suite, un jour viendra où vous serez allongé dans, un, dans une caisse qu'on appelle le cercueil. Dans, -là, un jour, nous, nous vous que dans vous ce cercueil-là, que vous soyez telle, riche, ou pauvre, qui, ou riche ou pauvre, vous, vous rentrez dedans. Vous ne pourrez même pas emporter avec vous votre richesse. Tout ce que vous courez après pour ramasser, pour ramasser, pour ramasser. Tout ce qui vous pégaloupe après pour ramasser. Et qui chaque fois vous donne même des dieux aussi. C'est comme Job a dit quelque chose. C'est à cause de Job a dit quelque chose. Job a dit quelque chose. Quand Satan l'a frappé, tout a été pris. Quand Satan fait toute sorte de débris. Et sa femme dit Maudit Dieu, meurt. Et sa femme dit Maudit bon Dieu Parce beau. que tu aimes tellement Dieu. C'est parce que tu es content tellement bon il faut Dieu. faut que tu maudisses Dieu, c'est pour ça que tu as souffert pour ça. Tu faisais maudit Dieu. Maudit Dieu, meurt. Et maudit bon Dieu avec moi. Et il répondit à sa femme. Il répond, tu es à sa femme. Tu parles comme une femme insensée. Tu m'écoutes comme une femme insensée. Il lui dit une chose. L'indien lui a Moi Job. Moi Job. C'est vrai que j'étais riche, j'avais des chameaux, j'avais tout ce qui était nécessaire. Livré, riche, mais quand je suis venu dans ce monde, mais dans ce monde là, je suis venu nu, Je ne suis pas venu avec de l'or, avec Je ne suis pas venu avec de l'argent, je, je suis venu nu, Quand je dois rentrer, pour retourner, je rentrerai aussi nu, bon pour retourner Et dire, hein, Que la gloire revienne à l'Éternel, que la gloire revienne à Dieu. C'est-à-dire que le jour où toi tu partiras de cette terre, ça veut dire toi aller de ça, la terre là. Ton papa se mettra là. Ton papa pour là. Ta maman se mettra là. Ton maman pour là. Ta femme se mettra là. Ton, femme pour là. Ton mari se mettra là. Ton, mari pour là. Ton fils se mettra là. Ton garçon pour Lorsqu'on va te descendre dans la terre, dans le cercueil, dans la terre. Corban du monde pour entrer toi dans la terre, tout cercueil. Ton papa ne rentrera pas dans le cercueil avec toi. Ton papa va prendre le cercueil avec ta toi. Ton n'entrera pas dans le cercueil. Ton va prendre avec toi. Ta femme n'entrera pas dans le cercueil. Ta femme Ton frère avec toi. Ton frère va prendre. rentrer. Il ne voudra même pas y entrer. Il va pouvoir rentrer. Tu vas aller seul. Tu vas tout seul. C'est pour ça que tu dois prendre la décision. C'est Ça commence de prendre la décision. Tu ne seras pas influencé par celui qui est à côté de toi. Tu ne seras influencé tout ce ni qui pas passait à côté père, de toi. Ni pas ta mère. Ni pas à ton maman, ton ni papa. Ni ton mari, ni pas à ta femme. Ni pas ton mari, ton femme. Tu dois prendre une décision Alléluia. pour ton salut à toi seul. Tu une décision seul. C'est important, mon frère et ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur bénisse C'est nécessaire pour votre salut. C'est nécessaire. pour que vous compreniez. Que Dieu vous aime. Dieu compte en vous. Dieu ne veut pas que vous soyez perdus. Il y avait eu deux hôtels. Mais l'autre était erroné, l'hôtel de Baal. Le Mais l'autre était l'hôtel qui était rétabli sur la parole de Dieu. Et le qui rétabli aux paroles Dieu. Donc jusqu'aujourd'hui. Allô Dieu ne t'a pas laissé dans les le, Dieu met à Paul ici avec les ténèbres. La bonne nouvelle du royaume. bonne nouvelle du royaume. L'évangile du salut. L'évangile du salut. Et prêcher encore jusqu'à aujourd'hui. encore jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a fait encore des choses encore bien. Et Dieu fait quelque chose encore bien. C'est qu'il a permis par le Facebook, il a permis par le Youtube, par Internet, que tout homme puisse arriver à pouvoir même entendre la parole de Dieu. Et tout homme qui peut étonner parole mon Dieu. Donc l'humanité n'a pas d'excuse. L'humanité n'a pas d'excuse. Pena excuse. C'est ni, ni, ni toi ni moi. Peu importe ce que nous a appris. Peu importe qui nous à Peu cette... l'adoration que nous avons eue. Peu importe le que chemin qu'on a eu. Peu importe le mauvais chemin qu'on a Dieu fera une chose un jour. Mais Dieu fera une chose un jour. Et toi, tu seras mis devant la véritable parole de Dieu. Amen. Pour que tu puisses faire ton choix. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vous ce soir. Si vous pouvez vous lever, nous allons prier ensemble. vous nous prier ensemble. Nous allons prier. Nous vous prier. Tendre père et précieux Sauveur, me voici devant ton trône de grâce, mon Père, avec ce peuple. Oh Dieu, il est à toi, mon bien-aimé Père. Saint. Il a entendu aussi ta voix. Il a pu voir effectivement qu'il y avait l'autel de bal. Il a pu voir aussi qu'effectivement que, hé, Elie a rétabli l'autel de l'Éternel. La différence était tellement si grande. Que lorsqu'Elie a rétabli l'autel, il a dit, je fais toutes ces choses selon ta parole à toi. Et pour moi, ô oh, Éternel. Et tu as répondu par le feu, Seigneur et le peuple a pu voir la différence Seigneur, il n'y a pas un Dieu sur la terre qui a pu arriver à faire il n'y a pas un sauveur sur la terre si ce n'est que toi, tu es le seul Seigneur qui est venu, qui a vécu qui est mort, qui est ressuscité et qui est monté au ciel il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un saint il n'y a pas un autre Dieu dans toutes les religions, tu es le seul qui est ressuscité et tu as prouvé, tu as dit détruisez ce temples, je les l'ai en trois jours Jésus tu es Dieu Alléluia! Il n'y a aucun qui a pu prouver, dit détruisez cet arbre, je ne le bâtirai. Tu l'as dit et tu l'as compris. Tu as prouvé que tu étais le véritable Dieu. Et ce peuple est sans excuse, Père. Ben. Toutes les religions, il n'y a pas de vérité. Tu es le seul. La vérité, le chemin et la vie, mon C'est pourquoi je te remercie encore aujourd'hui. Je prie pour ce peuple, mon roi, afin qu'il fasse le choix de marcher avec toi tu es le seul père le monde a ses hôtels mais toi toi tu as les tiens mon béni personne selon ta parole à toi père oh Dieu et tes serviteurs marchent selon ta parole et nous continuons à pouvoir te servir selon ta parole ce peuple est à toi que tu le reçoives Père. que tu le bénisses que tu le fortifies que leur cœur soit tourné aussi à toi bénis encore tes serviteurs bénis ton serviteur ici père je te demande ça que du me et prier, de prendre la grâce au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh Quel beau message Quelqu'un peut acclamer le Seigneur acclamant le Seigneur pour son serviteur. Dis à ton frère quel beau message. Quel beau message Dis à ton frère reviens à, à Christ. Si tu étais perdu, si reviens à, à lui. Si lui. tu étais égaré, si tu étais égaré. Parce convenez-vous à moi qu'il y a des personnes qui viennent à l'église, mais le cœur est loin de Christ. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église, mais de est loin avec Christ. Amen. Amen. Le cœur n'est pas près de Christ. Je te les pas près avec Christ. Ils sont à l'église. Dans l'église. Ils viennent à l'église. Mais le cœur est éloigné. Mais lesquels est éloigné. De la, parole. de la parole. Et ça c'est un bon message. Et ça il y a un bon message. Acclamons le Seigneur encore. Le Seigneur encore. Je crois il a tout dit. Qu'est-ce que je vais prêcher encore? il n'y a Il a plus rien à dire. Je voulais un peu parler de l'histoire de Gédéon et les Madianites. Mais le message qui est rentré dans votre cœur, je veux qu'on se focalise sur ça pour l'instant. Bon, prochainement, on va parler de la voix des hôtels. Aujourd'hui, il a parlé de la source rapprocher de Christ. Mais on, prochainement, on va parler de l'hôtel qui crie. Mais prochaine fois nous causons le tel qui criait et qui parle contre l'humain et qui cause contre l'humain. Amen. Amen. Amen. Amen. Ben on va prier et nous pour prier. D'abord tu vas lever la main droite sur l'homme de Dieu. D'abord main droite sur l'homme de Dieu. Et nous allons prier pour lui. Et vous prier pour lui. Amen. Amen. Il est venu de très loin de Bruxelles. Il est depuis bien loin depuis Bruxelles. C'est quelqu'un qui sillonne dans toutes les nations pour prêcher l'évangile. Oui. Il va en Inde, il va un peu partout. Il a quelqu'un qui voyageait de toutes les nations pour prêcher l'évangile. Il allait partout. C'est un homme qui dégage. Le de Dieu feu de sa bouche Qui dégage par du fait sur la bouche de la parole de Dieu Pour la transformation des vies et des cœurs Pour transformation, la vie les guerres. Et pour ça, on doit prier pour que Dieu lui donne la longévité Encore pour pouvoir annoncer l'évangile Et pour ça, on doit prier Dieu de lui la longévité pour annoncer l'évangile Le message qu'il vient de donner C'est tellement conduit par l'esprit Le message qu'il que de tellement conduit par l'esprit Parce qu'il y a des gens qui sont persécutés ici Ou parfois les mari les disent Si tu vas à l'église je divorce avec toi. Si tu vas à l'église, je ne fais plus rien, toi. Si tu vas à ton Dieu, je ne fais plus rien avec toi. Donc du coup, la, les personnes parfois se demandent, je dois suivre Dieu ou bien je dois suivre mon mari. Ça devient difficile. Amen Je dois suivre Dieu. Vous allez suivre Dieu Ou bien je dois suivre ma mère qui m'empêche de suivre Dieu. Ou bien me suivre mon maman qui peut empêcher moi de suivre Dieu. Je dois suivre Dieu. Ou bien je dois suivre la voix qui me dit de ne pas suivre Dieu. Ou bien me suivre la voix qui me dit de ne pas suivre Dieu. Qu'est-ce que tu dois suivre Qui te faisait suivre Dieu ou la voix qui te parle qui te dit de ne pas suivre Bon Dieu ou bien l'autre la voix là vous avez entendu la bonne réponse par le Saint-Esprit. Dieu a utilisé son serviteur pour vous parler ce matin. Je donne sa bonne réponse là. Dieu ne servit son serviteur, serviteur. pour vous parler. Quelles que soient les persécutions, coup, ça, soit persécution. il faut rester accroché à Christ. Quelle persécution moi je n'ai pas eu dans cette nation Quelle persécution me gagner dans cette nation-là J'ai dit Dieu m'a donné une mission, je vais accomplir la mission. On dit, Dieu me donne une mission pour accomplir cette mission-là. je mission -là. ne mourrai pas dans cette nation tant que je ne finis pas d'accomplir ma mission dans cette nation. Amen. Donc, vous avez un rôle, vous avez une mission. Alors vous avez un rôle, vous une mission. Tant que vous n'accomplissez pas votre mission, tant qu'ils n'ont pas accompli cette mission, rien ne vous arrivera. Non, rien va pas pour arriver. Parce que Dieu ne sommeille ni ne dort. Il a sa main sur vous. Parce que Dieu n'a pas fait un sommeil ni il a mieux seul la main au toi. Dis avec moi, quel beau message. Quel beau message. Dis à ton frère. Reste encore accroché à Christ. Reste encore accroché à Christ. Quelles que soient les persécutions. Quelles que soient les persécutions. Quelles que soient les épreuves. Quelles que soient les épreuves. Quelqu'un m'a dit une fois mais avec les persécutions, les épreuves, comment tu fais? Il dit moi je mange, je dors des dents. Qui dit, moi? avec persécution, avec épreuve, comment tu fais? Moi moi j'ai dit moi mangez, moi dormir là je Il me baigne des dents dans persécution et épreuves. Moi la de persécution et Je suis habitué. habitué. Ça glisse sur moi et puis ça tombe. Ça glisse moi après tomber. Parce que je suis arrivé à l'étape de l'homme fait. Parce que vous arrivez à l'étape de l'homme fait. Quand tu arrives à l'étape de l'homme fait, la Paul parle de l'étape de l'affranchissement. Quand tu arrives à l'étape de l'homme fait, la ce que te fait ça, ça glisse sur toi et puis ça tombe. Père Paul qui balance des toi ça glisse sur toi après ça tombe. Tu as un objectif, c'est d'accomplir la mission. Ton objectif, c'est accomplir ta mission. Est-ce que vous comprenez que je comprendre? Vous Soyez encore accrochés à Jésus. Accroche-toi en encore à Jésus. Quel que soit ce que les gens vont dire. On oh, ne va pas dans cette église. Et parle dans cette église. C'est les principautés qui utilisent les gens pour te donner ces mauvaises voix. C'est les principautés qui servent man Timoun pour donner toi sa mauvaise voix. Si tu écoutes ces voix, si tu écoutes sa la voix là, tu tombes dans le piège du diable. Donc, tu tombes dans le piège du diable. Tu deviens adorateur du dieu Baal. Tu Deviens adorateur du dieu Baal. Parce que adorer Baal. Quand tu adores Bal, c'est pas forcément s'agenouiller devant les dieux qui sont sculptés. Non, c'est pas forcément toi qui genouilles devant un dieu qui ne est sculpté. Ne pas être même avec Christ. Quand tu avec Christ, c'est aussi adorer Bal. Mais aussi adorer Parce que soit tu avec Dieu, parce que soit tu es avec Dieu, ou bien soit tu es avec maman, ou bien soit tu es avec maman. Donc le neutre n'existe pas. Alors, un neutre, un neutral, il va exister. Soit tu es avec Satan, soit tu es avec Satan, soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Dieu. Si quelqu'un dit neutres, est qu il est neutre, c'est qu'il est avec Satan. Si quelqu'un dit il est neutre, ça veut dire avec Satan. Tu fais les actes de Satan sans le savoir. Tu fais un acte de Satan sans qu'il te connaisse. Et comme l'homme de Dieu a dit, Et comme de Dieu dit le jour hein, du jugement, jour, jugement, tu feras comment? Comment tu faire? Direction? Quelle direction? Un enfer sans embouteillage. On En fait sans embouteillage. Il n'y aura même pas d'embouteillage devant toi. C'est-à-dire te prend directement sans te jeter dans les tanks du feu. Pas pour y a même embouteillage devant toi. Ça veut dire qu'on va prend toi pour y toi dans l'enfer, dans les tanks du feu. C'est pourquoi c'est important. C'est à cause il est a pas autant. Dès maintenant à de maintenant, prendre des résolutions, pour prendre une résolution, pour marcher avec Christ, pour, marcher avec Christ. De prendre des résolutions, pour prendre une résolution, pour être avec Christ, pour vivre avec Christ, pour tisser une profonde intimité avec Christ, pour faire une profonde intimité avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Je vais comprendre. Est-ce que vous comprenez? Je veux comprendre. L'apôtre Paul dit: J'ai l'assurance de mon salut. La porte dit: J'ai de mon salut. Aujourd'hui, si on te pose la question: Est-ce que tu as l'assurance que tu seras sauvé? Est-ce que tu peux me répondre? Si nous posons ça question. Est-ce qui te donne une assurance pour être sauvé Est-ce qu'il y un peu de moi C'est tellement dit, je sais pas. Et n'a Il faut être rassuré. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen. Donc c'est un bon message. Alors il y a un bon message. Je veux que tu prennes une offrande. Prendre l offrande. Et nous allons bénir l'homme de, de Dieu. Il est venu en mission. Il vient en mission. Quand on va s'aimer dans sa vie. Quand nous vous de la vie, en retour. En retour. Dieu va déverser sa grâce aussi sur vous. Je vous déverse la grâce aussi aux autres. Amen.